En fait le but c'est de proposer euh, des artisans, de mettre en avant des produits des artisans locaux qui sont passionnés par leur travail. C'est beaucoup plus facile pour moi de, de vendre des produits pour lesquels je suis convaincu et de me proposer des produits pour lesquels bon, les gens avec qui je travaille sont convaincus. C'est exactement la même chose pour les vins. C'est euh, des vignerons qui possèdent entre 2 et 7 hectares de vignes, qui sont passionnés par ce qu'ils font, qui sont vraiment méticuleux. Euh, je n'ai pas envie que mes vins ou mes boissons soient distribués dans toute la ville. C'est hein, ma façon aussi de me démarquer. Et euh, je suis très, tellement conquis par, par les produits de, de chez nous. Déjà, c'est un gros challenge en hein, personnel. C'est euh, démontrer à, à mes hôtes qu'on arrive à faire des produits d'excellente qualité chez nous. Des produits qu'on a l'habitude de consommer ailleurs, mais qui viennent d'ici. Les, les pois chiches et les lentilles, c'est souvent des produits qui viennent, je ne sais pas, ou de, de produits enfin, de, qui sont importés d'ailleurs. Le riz, le carnavoli est italien. Enfin, Essayez vraiment de, de mettre en avant les... Les produits de chez nous, la raison pour laquelle je le fais, c'est parce que je pense qu'il y a un réel potentiel. Je pense qu'il y a aussi une prise de conscience au niveau de la clientèle de, de proposer ben, ben, voilà, des produits de proximité autant les légumes de saison que les fruits, éviter de les faire venir d'Espagne, où on sait qu'on utilise beaucoup de pesticides et autres. J'essaie de proposer, j'ai un jardin potager, dans lequel je fais pousser mes légumes, complètement biologiques, que j'essaie aussi de proposer à la vente. Je trouve que, déjà, le cahier des charges en Suisse, autant dans la préparation des viandes que dans la préparation des vins. On a un cahier des charges qui est quand même assez, assez strict, euh, alors que quand on emporte du poulet du Brésil ou du poulet de l'Union européenne, on ne sait pas forcément quelle est la provenance. Voilà, C'est vraiment essayer de, de, de mettre, euh, voilà, mettre euh, nos les valeurs euh, où elles sont, les valeurs au bout du jour. Et puis, euh, c'est vraiment le, le, le but. est aussi, aussi une façon de me démarquer des autres, parce que euh, partager la part du marché, la part de gâteau, avec euh, des, des, des restaurants qui proposent exactement la même chose, ça n'a aucun intérêt. J'essaie vraiment d'avoir une autre approche.